Vous devez comprendre qu'on est en train de discipliner notre esprit, de dresser notre esprit. Un peu, je ne sais pas si vous avez déjà eu un chien, hein? un chien qu'on essaie de dompter, de dresser. Un chien, ça l'adore être dressé. Là, ce qu'on est en train de faire, nous, ce que je suis en train de faire avec tout le processus que je suis en train de construire avec vous, je suis en train de vous refaire tout doucement prendre contact avec le maître intérieur qui est dans le cœur pour pouvoir faire de notre esprit un serviteur. Jusqu'à présent, quand on fait du stress, de l'angoisse, c'est l'anxiété, ce jamais notre cœur qui fait du stress, de l'angoisse, l'anxiété. C'est toujours notre tête. On a donné le pouvoir, les clés de notre voiture à notre tête, d'accord? Nous, on veut rééquilibrer l'harmonie parfaite, revenir dans notre cœur, notre cœur qui est connecté avec notre essence, avec notre âme, appelons ça comme on veut, et on veut piloter notre machine de notre cœur. À ce moment-là, on va se sentir complet et lui, va devenir notre serviteur, d'accord? Pour ça, je, on réapprend à discipliner notre machine.